L'étape 2, l'examen en séance. Nous allons d'abord parler de l'inscription du texte à l'ordre du jour. Pour être discuté en séance, le projet ou la proposition de loi doit d'abord être inscrit à l'ordre du jour. Mais qu'est-ce que l'ordre du jour Alors, l'ordre du jour, c'est tout simplement un calendrier ou un agenda qui détermine ce qui se passe en séance dans l'hémicycle, jour après jour. L'ordre du jour est établi par une entité qui s'appelle la Conférence des Présidents, par séquence de 4 semaines. Donc sur ces quatre semaines, il y a deux semaines qui sont à la main du gouvernement, dans lequel cas l'exécutif est totalement libre d'y inscrire le texte qu'il souhaite faire examiner, et les deux semaines restantes sont sous le contrôle de l'Assemblée nationale et donc des députés. En général, la semaine parlementaire se tient du mardi au jeudi. La plupart des parlementaires sont dans leur circonscription les lundis et vendredis. Les séances de nuit sont donc très courantes. Une fois que le texte a été inscrit à l'ordre du jour et que la date prévue pour son examen arrive, débute sa discussion en séance on retrouve un peu le même schéma que celui du rapport législatif ou de la présentation en commission. D'abord un temps dédié à un débat général sur l'ensemble du texte, puis un examen détaillé article par article. Ce débat global s'appelle la discussion générale, ou DG. La DG dure en général quelques heures. Les règles de la répartition du temps de parole entre les différents orateurs sont très précises et visent à assurer une représentation de tous les groupes politiques présents à l'Assemblée. Les groupes politiques les plus importants numériquement sont ceux qui disposent du plus longtemps de parole. A ce stade, il n'y a aucun vote. Chacun exprime son opinion. Alors, voyons désormais l'examen des articles. Donc, après la discussion générale, peut commencer l'examen des articles du texte de loi. Le texte examiné est celui qui résulte des travaux de la Commission. Tous les amendements adoptés par la Commission sont intégrés au texte en discussion. Tous et toutes les députés peuvent de nouveau déposer des amendements qu'on appelle « amendements de séance ». Mais pourquoi redéposer des amendements alors que la Commission a déjà voté un texte Alors, les députés peuvent déposer des amendements de séance pour deux raisons principales. Parce que l'amendement avait été rejeté au stade de l'examen du texte en commission et que leur auteur souhaite lui redonner une chance lors de l'examen en séance. Ou parce que des sujets de préoccupation nouveaux ont émergé entre l'examen des commissions et l'examen en séance. La Commission saisie au fond examine tous les amendements de séance avant leur vote dans l'hémicycle. À ce stade, elle n'a plus la possibilité de les adopter ou de les rejeter. La commission se contente de se mettre d'accord sur l'appréciation qu'elle porte sur ces amendements. C'est là encore le ou la rapporteur qui mène les discussions de la commission et qui propose une position pour chaque amendement. Lors de l'examen des articles en séance, le rapporteur exprime l'avis de la commission sur chaque amendement. Cet avis peut être favorable, défavorable, de sagesse, donc neutre, ou consister en une demande de retrait. Le représentant du gouvernement, en général un ministre, exprime également l'avis du gouvernement sur chaque amendement. Alors ensuite, les députés votent sur chaque amendement. En général, ils votent à main levée. Mais en cas de doute et pour répondre à des configurations politiques particulières, d'autres types de scrutins existent. Par exemple, le vote par assis debout, le scrutin public ou alors encore le vote à la tribune. Et une fois que tous les amendements portant sur un article ont été débattus et votés ou rejetés, on passe au vote de l'article. Quand tous les articles ont été adoptés, on passe au vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi. Nous allons maintenant parler du vote sur l'ensemble du projet de loi. Les députés votent sur l'ensemble du texte tel qu'il résulte de leur délibération. La plupart du temps, celui-ci est considérablement modifié par rapport à la version déposée sur le bureau de l'Assemblée. Ce texte, la petite loi, est ensuite transmis au Sénat dans le cadre de la navette législative, où il subira à nouveau ce processus dans une chambre dont la composition, et souvent la majorité, ne sont pas les mêmes que celles de l'Assemblée nationale.